Bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis product designer chez celle-ci depuis un an. Au quotidien, mes missions, ça va être de venir euh, premièrement maintenir et enrichir un design system qui va nous permettre de construire des interfaces qui soient cohérentes. En parallèle de ça, on va venir travailler avec des product managers pour améliorer notre produit et y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, ça va passer par des phases de conception, d'interfaces et de parcours pour proposer vraiment la meilleure expérience possible à nos utilisateurs. Ensuite, on va travailler avec les équipes de DevFront, où on va leur livrer nos maquettes et nos prototypes. Et après ça, on va aller vérifier la cohérence du développement qui aura été fait par rapport à ce qu'on aura livré. En tant que product manager, c'est vraiment important de comprendre nos utilisateurs parce qu'en fait, on va vraiment passer notre vie à essayer de résoudre leurs problématiques. Donc pour les comprendre le mieux possible, on va récupérer leur feedback à travers des interviews et des tests utilisateurs. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut nous rejoindre, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à créer et organiser au sein de l'équipe design. Donc on est en train de mettre en place plein de nouveaux process et c'est super intéressant d'arriver à ce moment pour contribuer à tout ça.